what is up guys tony here so you've read the title you know why you're here you're just like me a paranoid little lightweight bitch that drifts balls and there's nothing wrong with that unless it gets to the point where you actually don't enjoy the high at all anymore this was so bad for me for my first two or three years of smoking weed i can't remember a single time i blazed without feeling completely paranoid i was so fucking scared that people would notice my high that i'd get caught fucking die even like my one and only dream was to one day when i grow up go to like the countryside like just the furthest away from anything or anyone and smoke weed and finally feel relaxed because i felt that would be the only way i could actually relax and stop being paranoid well first of all i have to say that you don't have to go to such extremes but you'll definitely have to realize that the setting in which you're in will greatly influence the likelihood of you having a bad trip For example i definitely didn't do myself any favors on that point and now looking back i'm like how the fuck and why the fuck did i do that so what i'd basically do most of the time when i didn't have any friends available to play or well mainly when i moved houses if you live in auckland for reference i used to live around howick and then i moved to ellerslie so literally not a single one of my friends would have any reason to come and i was like 16 at that point so no one had a car or anything so basically what i'd do It's so fucking retarded. I would literally blaze through my window. Worst thing is, my window was a tiny ass little square at the top of the wall. So I'd have to like get up on my chair to blow smoke out of it. Furthermore, my door <laughs> didn't have a lock on it. Which means that at literally any moment, anyone from my family could just walk in and just see a retarded 16 year old kid standing up on his chair holding a plastic water bottle bomb also keep in mind my parents aren't very progressive and they used to see weed the same as crack or any other hard drug because obviously they grew up during the war on drugs anyway it was such a risky setting and i put myself through absolute mental torture every time i do that because i would be so fucking scared that someone might walk in on me that i'd rush it super quick and Once I was done, like I put myself through so much stress that most of the time I simply remained paranoid throughout the trip. Now prior to that it was definitely better because I used to live in a house with a big garden and a shed type little wooden house. I would just sneak out through my window, go there, blaze and then sneak back in through the window. Anyway, this really has nothing to do with helping you not have a bad trip, but it kind of does actually because you need to realize that the setting you're in, it really plays a big part if you're prone to bad trips. Well, I should have said this at the start, but this video doesn't even apply for it to everyone. Like, I know many people that just never feel paranoid. They never feel scared and they never have a bad trip. Some people are just prone to these feelings and whether we admit it or not, it's because we're little pussies. And I think that's the first step to overcoming it. Just realizing it and pointing it out. Like, I get scared, I am paranoid. Once you realize it, you can work on it and that's how you go forward. So setting-wise, you need to make sure you're not putting yourself in unnecessarily Quote unquote risky situations now that's very subjective it's different for everyone one of the safest places you can place in is your own home but for me it wasn't it just it really depends what makes you paranoid so first you need to figure out why you're paranoid what are you scared of literally just doing this step alone sometimes might actually make your paranoia go away because you might realize there's nothing to be scared of in which case You'd be scared simply because you haven't been smoking for that long and you're not used to the feeling i've heard many very smart people say we're scared of what we don't understand anyway let's recap on the timeline of things to do if you're paranoid so first realize that you're scared because sometimes you might not even realize you're paranoid second just ask yourself what am i scared of what causes me to be paranoid the answer is either hold up there's no reason to be paranoid in which case good for you problem solved or it might be something like I'm scared of getting caught. I'm scared of dying. I'm scared that I'll never come down. I'm scared I might do something dumb, etc. etc. If you're scared of getting caught, the answer is simple. Try to get somewhere where you're less likely to get caught. For example, find a park, sit down on a bench, and whip your phone out and watch something. Forget about other people. Or, for example, go somewhere where there's not that many people around. Ultimately, try to realize even if there is people around, like, mate, no one, nobody gives a flying fuck about you. Like, try to go home or stay away from home. I was scared of my parents, so I would definitely try to stay away from home and not answer calls or texts. If you live by yourself or with friends or if your family's chill with it, then just go home if you start to get paranoid. Uh, if you're scared of dying, that's an easy one. Nobody on planet Earth has ever died because he, smoked, he or she smoked weed. It's physically impossible to overdose on marijuana. So just keep that in mind and tell that to yourself and it might help. It helped me many times. Just telling yourself you're not gonna die <laughs> if you're scared you're never gonna calm down then do what i used to do start a timer every time you smoke weed whether it's on your phone or if you like i used to have a watch like a sports watch on my wrist so i would literally be able to check the time all the time then regularly check how long it is since you smoked in my previous video i mentioned this trick and how it helped me calm down because i would just be able to say to myself Oh, it's fine. Right now is the absolute peak. So that's why I'm high as fuck. In one hour, it'll start coming down and in two hours, I'll be back to normal. Um, even further, it would actually, it would also help me realize, oh shit, I only have one or two more hours left of being high. I better make the most of it and enjoy my high. Also, there's so many things you can do prior to smoking weed to help you relax make sure the environment you're smoking in helps you with that for example we'd often get a friend to drive us to a beach or just some nice chill remote location i guess this depends on where you live if you live in a very urban area these can be hard to come by but a massive park or forest with many parking spots does the trick wonderfully also the people you smoke with are important If you blaze with shady cunts, it might make the situation uncomfortable. So make sure you have at least one person you trust that's your friend and that knows you're prone to anxiety and it'll help you feel safer just knowing you have someone that's trustworthy and that has your back. Also, one more thing that many people do is to get a spotter. Um, this is usually done when taking slightly harder drugs. But yeah, I mean, if you can get one, definitely do it. A spotter, also known as a sober spotter is someone that doesn't smoke anything and just chills with everyone there. Originally, the spotter would make sure no cops or no one is coming and would alert the people taking drugs to let them know someone's coming in case someone was coming. So <laughs> so either hide everything or, or even fucking run, you know? Anyway, what's good with having a sober spotter is that if you start tripping balls and being paranoid, he can just talk to you and maybe calm you down. It's even better if he's a close friend. Just remembered one more thing too, sometimes literally just drinking water makes you feel reborn because you can easily get so dehydrated that it can make you feel like absolute crap and you don't even realize you're just thirsty. Also don't forget bud before beer you're in the clear, beer before bud you're in the mud. There's another story I did where I smoked then drank Jägermeister and then blazed again and I puked and felt like absolute crap. So yeah I'm trying to remember if there's anything else. Oh yeah don't smoke too much. If you smoke too much you might feel overwhelmed. There is such a thing as getting too high especially if you're inexperienced or if you're a lightweight also just keep in mind i used to be very very very paranoid like honestly there's nothing more annoying than smoking with a paranoid kid that thinks he's gonna die it's so fucking annoying as you smoke more you'll get used to it more and you'll stop being so paranoid i was the absolute worst it was so fucking bad for me yet i very rarely ever feel that way anymore some people are prone to it and even if you are It'll just simply go away with time and experience. Just stop worrying. There's no need to be scared. There's no need to be upset. Also, don't fucking smoke Reggie. Don't smoke weed that's fucking brown. Don't smoke something that just doesn't look good. Don't smoke absolutely anything from anyone. If you're never getting paranoid and never have a bad trip and all of a sudden feel so fucking weird it might have been laced with something in which case don't fucking hang out with the kid that gave you that that's fucking scummy as fuck anyway to end on a good note just freaking relax dude that's it if there's one takeaway you need to remember from this video just relax it's not a big deal you're not gonna die try to enjoy it weed is supposed to be enjoyed. Next up I could talk either about the time I smoked the most weed ever and I was paralyzed and couldn't move or, or um, I mean I could do a top seven. I love doing those. I haven't done one of those in a while. Let me know what you want to hear. I've got so many video ideas. Anyway hope you enjoyed this video. Leave a like if you did. Hit me up on insta if you have a question. Links in the bio. I love you all and peace. What's up les gens, c'est Tony FFA T'as lu le titre, tu sais pourquoi t'es là, t'es comme moi T'es un gars qui est tout le temps complètement parano à chaque fois qu'il fume Et y a aucun mal à ça, à part si c'est mauvais au point où genre tu prends plus aucun plaisir à fumer Et c'était tellement mauvais pour moi, genre pendant les premières 2-3 ans que j'ai fumé Genre, j'arrive pas à me souvenir une seule fois où euh, j'ai fumé de la beuh Et j'étais pas complètement dans une paranoïa totale J'avais peur que les gens, ils allaient remarquer que j'étais défoncé Que j'allais me faire prendre Genre, même quand tu commences, t'as peur que tu vas mourir ou des trucs comme ça En fait, si t'aimes le son que t'entends en arrière-plan, tu peux le trouver dans ma playlist chill. premier lien dans la description comme toujours Et dedans, tu trouveras tous mes sons les plus relaxants Comme ça que tu sais quoi écouter la prochaine fois que tu fumes de la beuh Un de mes rêves, c'était genre, quand je grandis j'irais genre à la campagne ou genre un truc genre super loin là où il y a personne et que genre euh, que j'allais fumer de la beuh là-bas et j'allais enfin enfin être relaxé parce que je pensais que c'était la seule façon que je pourrais être relaxé et que ma paranoïa partait quoi. T'es pas obligé de faire un truc aussi extrême que ça, mais tu vas devoir te rendre compte que l'environnement dans lequel tu es va avoir une grande influence sur est-ce que tu vas avoir un bad trip. Par exemple, quand je pense à ce que je faisais, je me dis comment t'as fait ça et pourquoi t'as fait ça. Genre par exemple, ce que je faisais la plupart du temps quand j'avais pas de quand j'avais aucun poteau qui était autour. Euh, genre quand j'ai déménagé. Genre j'habitais dans un endroit qui s'appelait Howick Et après j'ai déménagé euh, à un autre endroit qui s'appelait Ellesley Ça faisait quoi Ça faisait genre 20 minutes en voiture Ou genre tu prends un bus et t'arrivais en, en une heure quoi Donc c'était vraiment pas à côté Et, euh, et donc du coup j'avais aucun poteau Tous mes poteaux ils avaient aucune raison d'aller là-bas Du coup la plupart du temps j'étais tout seul Et en plus euh, genre j'avais 16 ans à cet âge là Donc genre personne n'avait une voiture Et euh, donc ce que je faisais et ce qui est vraiment genre complètement genre, retardé C'est que genre euh, je fumais à travers ma fenêtre et genre ma fenêtre c'était pas une fenêtre Genre c'était un minuscule petit carré de verre tout en haut du mur Genre c'était tellement haut et petit que genre je grimpais sur ma chaise Genre j'étais debout sur ma chaise pour pouvoir souffler la fumée à travers la fenêtre Et en plus de ça, le pire c'est que ma porte elle avait pas de serrure Donc genre à n'importe quel moment, n'importe qui de ma famille pouvait juste ouvrir la porte et voir un débile mental de 16 ans Debout sur sa chaise En train de tenir un banque fait maison à partir d'une bouteille en plastique Et aussi il faut savoir que Mes parents sont vraiment pas très progressifs Avant ils voyaient la bœuf comme euh, Si c'était genre je sais pas Genre du crack ou n'importe quoi Genre de super dur Parce que genre euh, bien sûr ils ont grandi Pendant cette période qu'on appelle la War on drugs La guerre sur les drogues où genre de la merde aux gens, j'aurais ils que le cannabis, genre t'allais mourir du cannabis ou je sais pas quoi, j'aurais ils que le cannabis c'était horrible, genre tu peux, va sur Wikipédia et tape War on Drugs et genre tu vas comprendre pourquoi, le cannabis c'est tellement stigmatisé aujourd'hui. Mais bon, avant ça, c'était genre beaucoup mieux parce que j'habitais dans une grande maison avec un grand jardin et euh, j'avais genre comme une sorte de petite cabane en bois. Donc ce que je faisais, c'est que je sortais à travers ma fenêtre et du coup, je passais autour de la maison, j'allais fumer là-bas et après je revenais et puis je regrimpais à travers ma fenêtre. Et genre ça, ça n'a absolument rien à voir avec euh, comment t'aider toi à ne pas avoir un bad trip, mais, euh, mais en quelque sorte, si en fait. Parce qu'il faut que tu te rendes compte vraiment que euh, l'environnement dans lequel tu ça a une énorme influence si... Euh, si t'as des bad trips Et ça aussi je devais le dire au début Mais genre cette vidéo euh, c'est pas vraiment pour tout le monde Parce que genre je sais qu'il y a plein de gens Ils ont jamais aucune paranoïa, aucune anxiété Ils ont jamais peur et ils font jamais aucun bad trip Et euh, t'as des gens qui sont juste euh, Je sais pas comment expliquer En anglais tu m'en dis prone, prone to something Genre quand t'es euh, à risque Genre t'as des gens qui, qui sont comme ça en quelque sorte Qu'on veuille l'admettre ou non C'est parce qu'on est des petites putes <rire> Et je pense que ça c'est vraiment La première étape pour pouvoir euh, passer ce mur, c'est genre de se rendre compte de ça et de le dire à voix haute genre j'ai peur, je suis parano parce que une fois que tu le réalises une fois que tu t'en rends compte, tu peux commencer à travailler dessus et c'est comme ça que tu peux aller de l'avant donc pour l'environnement, il faut surtout pas que tu te mettes dans des... Euh... Entre guillemets, des situations à risque Alors ça c'est très subjectif, c'est différent Pour chaque personne, un des endroits les plus euh, Safe, les plus sécurisés pour lequel, Dans lequel tu peux fumer, c'est ta maison Mais pour moi par exemple, ça ne l'était pas Ça dépend de qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te rend parano Donc la première chose que tu dois faire C'est découvrir pourquoi tu es parano Qu'est-ce qui te fait peur De quoi t'as peur Donc littéralement juste faire cette étape tout seul Ça peut faire ta paranoïa partir complètement Parce que tu peux te rendre compte à ce moment-là que En fait il n'y a aucune raison d'avoir peur Et dans ce cas-là genre t'aurais peur tout simplement Parce que genre peut-être t'as pas fumé beaucoup dans ta vie t'es pas du tout habitué à ces sentiments Donc ce que tu dois faire si t'es parano Premièrement, tu dois te rendre compte que t'as peur Parce que des fois en fait tu te rends même pas compte que t'es parano Deuxièmement, demande-toi de quoi j'ai peur Qu'est-ce qui est en train de me causer une telle paranoïa, une telle anxiété La réponse, c'est soit Mais attends, il n'y a aucune raison d'avoir peur Dans ce cas, génial, problème réglé Ou alors, la réponse c'est J'ai peur de me faire prendre J'ai peur de mourir euh, J'ai peur de, que je ne vais jamais redescendre euh, J'ai peur que je vais faire quelque chose de con, etc, etc Si tu as peur de te faire prendre La réponse, elle est simple Essaie d'aller quelque part où tu as moins de chances de te faire prendre Donc par exemple, trouve un parc Assis-toi sur un banc Genre sors ton téléphone Regarde un truc dessus Et oublie Oublie tout ce qu'il y a autour Oublie tous les autres gens Oublie tout Ou par exemple Va quelque part où il n'y a pas autant de gens Mais genre à la fin Il faut aussi que tu te rendes compte Que même s'il y a plein de gens autour de toi Genre personne ne s'en bat les couilles de toi Essaie d'aller à la maison Ou essaie de pas aller à la maison par exemple, moi du coup j'avais peur que mes parents découvrent que je fume, donc j'essayais d'être le plus loin de chez moi et je répondais pas au téléphone, je répondais pas au texto. Si t'habites tout seul ou si t'es avec des potos ou si ta famille elle est cool avec euh, le fait que tu fumes, si tu te sens que tu commences à devenir parano, juste rentre chez toi tout simplement. Si t'as peur de mourir, ça c'est le plus simple, personne sur la planète n'est jamais mort parce qu'il a fumé te la bœuf. C'est physiquement impossible de faire une overdose de cannabis. Donc garde ça dans un coin de ta tête, rappelle-le-toi tout le temps et ça pourra t'aider. Moi, personnellement, ça m'a aidé plein de fois juste de me dire personne n'est mort de ça, calme-toi, il n'y a rien de dangereux. Si as peur que tu ne vas jamais redescendre, alors tu peux faire ce que moi je faisais. Euh, lance un chronomètre à chaque fois que tu commences à fumer. Et ensuite, regarde régulièrement euh, le chronomètre pour voir ça fait combien de temps que tu as fumé. Dans mon ancienne vidéo, j'ai mentionné ça parce que genre, ça m'aidait vraiment à me calmer parce que genre, je me disais tout simplement là en ce moment, je suis vraiment à l'apogée donc c'est pour ça que je suis tellement défoncé. Genre dans une heure ça va commencer tout petit à petit à redescendre et dans deux heures je serai de retour à la normale. Et en plus de ça ça m'aidait à me rendre compte que putain merde il me reste que une heure ou deux heures d'être défoncé donc il faut que je prenne avantage de ça il faut que je m'amuse tu vois genre il me reste que deux heures de trip tu vois. Et aussi il y a plein de trucs que tu peux faire avant de fumer pour t'aider à te décontracter. Par exemple on avait toujours un poteau un peu plus âgé qui pouvait nous conduire quelque part genre soit à une plage ou un truc genre euh, où il y a pas trop de gens où c'est cool de décontracter. Et ça je pense que ça dépend où t'habites. Si t'habites dans un endroit genre très urbain t'habites métropole ou genre une grande ville euh, genre des endroits comme ça, ça peut être difficile à trouver mais euh, genre un énorme parc ou une forêt, ça fera l'affaire aussi les personnes avec qui tu fumes, c'est super important, si tu fumes avec des gens qui sont genre euh, shady, je sais pas comment traduire ça, genre shady comme Genre euh, si tu fais avec des gens qui sont pas cool Ça peut rendre la situation inconfortable Et c'est qu'à chaque fois Il y a au moins une personne que tu connais bien Et genre qui est ton poteau Et euh, qui sait que tu as souvent de l'anxiété Et comme ça genre Ça pourra t'aider à te sentir plus en sécurité Juste le fait de savoir que Quelqu'un qui te connaît, Et euh, Un de tes meilleurs amis avec toi Un truc similaire que genre Beaucoup de personnes font C'est euh... Alors ça je sais pas comment vous le dites en français euh, en anglais ça s'appelle un spotter Donc en gros c'est genre A la base ça c'est plutôt quand les gens ils font des drogues un peu plus dures Mais euh, si tu peux trouver quelqu'un comme ça ce serait cool Un spotter c'est quelqu'un genre qui fume rien Et qui reste complètement sobre pendant tout le temps quoi A la base le spotter pendant que tu fumes Il regardait qu'il y avait personne qui venait Il y avait pas de flic qui venait comme ça Genre quand quelqu'un Ah je pense c'est un pense non Je pense qu'en un... qu français on dit un guetteur, mais je suis pas sûr Et, euh, et du coup si quelqu'un il venait il faisait un bruit ou un truc comme ça Pour genre, dire à tout le monde de se barrer Et du coup ce qui est bien quand t'as un, un spotter c'est que euh... Genre si tu commences à devenir complètement parano, si tu commences à genre tu genre vraiment pas bien il peut genre te parler te calmer et euh, surtout si c'est un de tes meilleurs amis si c'est quelqu'un que tu connais vraiment bien il saura comment te parler et comment te calmer aussi souviens-toi un truc super important des fois juste boire de l'eau ça peut te faire sentir comme si tu t'es en train de renaître parce que genre c'est super facile de devenir complètement déshydraté quand tu fumes de la bœuf sans t'en rendre compte aussi oublie pas genre before be in the clay be before in the mud je sais plus euh, est-ce que quelqu'un je pense que quelqu'un m'avait mis dans les commentaires euh, genre un, une traduction française genre, Genre un, un équivalent français qui rime aussi. Genre en gros une fois que tu fumes tu peux boire mais tu peux pas refumer après. Ou genre après avoir bu il faut pas fumer après boire mais boire après fumer ça va. Genre il y a une autre story que j'avais fait euh, dans laquelle j'ai fumé de la bœuf, Après j'ai bu du Yéga Après j'ai encore fumé de la bœuf et j'ai vomi partout. Et je me suis senti vraiment super mauvais. J'ai eu un très mauvais trip. Donc ouais j'essaie de me souvenir est-ce qu'il y a autre chose. Euh, ouais genre fume pas trop. Si tu fumes trop, tu peux te sentir genre euh, overwhelmed. C'est tout à fait possible de trop fumer. Surtout si t'as pas beaucoup fumé dans ta vie et surtout si t'es genre. Euh, si t'es pas lourd. Genre c'est drôle ça, mais sérieusement, plus t'es léger, plus t'as besoin d'une plus petite quantité de bœufs pour être euh, défoncé. Donc genre si t'es genre. Si tu fais 50 kg et que t'as un poteau à côté de toi qui fait 100 kg, genre il va, il va te falloir deux fois moins de bœufs que lui pour pouvoir être aussi défoncé que lui. Et aussi, genre juste, c'est super important de savoir que genre. Par exemple, moi avant j'étais été très très très très. Très parano tout le temps J'avais tout le temps de l'anxiété et, euh, et genre il n'y a rien d'aussi chiant Que de fumer de la bœuf avec un gamin Qui est tout le temps parano et qui pense qu'il va mourir Et tout genre c'est vraiment c'est tellement chiant Et euh, le truc c'est que Plus tu fumes plus tu vas t'habituer et tu vas arrêter d'être complètement parano Moi j'étais le pire, c'était tellement mauvais pour moi Et pourtant maintenant genre, je me sens presque jamais comme ça Genre t'as des personnes qui, euh, qui risquent d'être plus parano que d'autres Mais même si genre, t'es une de ces personnes Ça va tout simplement partir tout seul avec un peu de temps et d'expérience Donc arrête d'avoir peur, arrête de te soucier y a aucune raison d'avoir peur, tout va bien se passer Aussi un autre truc, ne fume pas de la Reggie La Reggie c'est genre de la beu marron, c'est genre de la beu. Tu te demandes est-ce que c'est de la bœuf. Genre tu sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est de l'herbe Est-ce que c'est de la bœuf? Est-ce que c'est des châtaignes Des marrons Tu te demandes qu'est-ce que c'est C'est pas vert, ça a l'air dégueulasse. Genre de la mauvaise bœuf, de mauvaise qualité. Aussi, ne fume pas n'importe quoi que n'importe qui te donne. Par exemple, si t'es jamais parano, si t'as jamais un bad trip et que genre tout d'un coup, tu te sens super super bizarre, c'est peut-être que la beuh, elle a été mélangée avec quelque chose. Et donc dans ce cas-là je te conseille de plus jamais parler ni traîner avec le bouffon qui t'a tenait ça Parce que t'as des cons qui mélangent la bœuf avec des trucs plus durs Pour essayer de te rendre accro et genre euh, pour que tu reviennes tout le temps chez eux Donc vraiment, traîne pas avec des gens comme ça Pour finir sur une bonne note, genre calme-toi, décontracte-toi, c'est tout S'il y a un truc que tu dois te souvenir de cette vidéo, c'est juste Il n'y a aucun problème, tu vas pas mourir Et c'est genre de t'amuser, c'est de prendre plaisir T'es censé t'amuser quand t'es défoncé, t'es censé te sentir bien Pour la prochaine vidéo, je pourrais soit raconter la fois où j'ai fumé le plus de bœuf que j'ai jamais fumé. Et genre j'étais genre complètement paralysé, je pouvais pas bouger. Ou alors je pourrais faire un autre top 7. J'adore faire les top 7 et ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait un. Euh, Dites-moi ce que vous voulez entendre, J'ai tellement d'idées pour plein de vidéos dans le futur. En tout cas j'espère que t'as aimé cette vidéo. Si t'as aimé laisse un pouce orange. Si t'as une question envoie moi un message sur Instagram, c'est le premier lien dans la description. Je vous aime tous et peace.